Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie pour les nuls par un nul, autrement dit par moi. C'est un épisode très exceptionnel pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est parce que je ne suis pas chez un youtubeur, mais dans la bibliothèque Jean-Jacques Rousseau de Chambéry, qui m'a invité à faire cette interview de Thierry Noël, qui est à côté de moi, pour parler de l'économie sociale et solidaire. L'autre raison pour laquelle cet épisode est exceptionnel, c'est qu'il s'agit de finir le grand chapitre entamé il y a plusieurs mois pour parler des entreprises et euh, d'entamer le nouveau grand chapitre dans lequel on va parler du financement. Avec Thierry Noël, c'est très bien parce qu'on parle à la fois de financement et d'entreprise, euh, car Thierry Noël est chargé de financement et d'accompagnement, je lis mes fiches, au sein de l'association France Active Savoie Mont Blanc depuis 15 ans. Et sa mission consiste à rencontrer des créateurs d'entreprises dans l'économie sociale et solidaire. Et de f... donc, pour cela, il fait des diagnostics de ces entreprises et il les accompagne vers la viabilité du projet. Est-ce que c'est bien ça, Thierry C'est exact. Euh, <rire> J'accompagne effectivement des créateurs, mais aussi des entreprises existantes qui souhaitent se refinancer ou se financer, qui, qui ont des besoins. Très bien. Euh... Avant d'aborder ce grand sujet de l'épisode d'aujourd'hui qui est l'économie sociale et solidaire, il faudrait quand même que je vous dise pourquoi je suis dans cette médiathèque. Donc, Je suis ici car je suis invité par la médiathèque Jean-Jacques Rousseau dans le cadre de l'exposition POP qui se tient dans la médiathèque jusqu'à la fin du mois de janvier. C'est une exposition dont je vais vous parler en fin d'épisode. Euh, D'habitude, en fin d'épisode, je vous donne rendez-vous dans le rendez-vous Toutou YouTube. Mais là, il n'y a pas de youtubeur chez qui je suis, donc c'est le rendez-vous Toutou sur l'expo pop. C'est un rendez-vous que vous pouvez retrouver rapidement dans la description de la vidéo. C'est juste à côté de l'endroit où vous pouvez aussi vous abonner. Pour la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, euh, de cette culture pop de la fin du 19e à la culture pop qu'est YouTube, il n'y a qu'un pas, c'est pourquoi ils ont eu l'audace de m'inviter, et c'est pourquoi je suis là à pouvoir discuter de l'économie sociale et solidaire. Alors commençons, mais avant que tu ne nous parles de France Active, cette association dont tu fais partie, je pense que c'est important de bien comprendre de quoi on parle. Donc, s'il te plaît, Thierry, qu'est-ce que c'est l'ESS Qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est euh, un pan de l'économie, déjà. C'est dans l'économie. C'est dans l'économie euh, au sens où c'est un moyen de euh, répondre à des besoins. Euh, des besoins, mais euh, en mettant au cœur de, euh, de la mission et de, de l'entreprise, euh, eh bien, la mission première, l'utilité pour laquelle elle est, euh, elle est créée. Et, et du coup, ce sont des entrepreneurs qui vont œuvrer, alors pas forcément euh, pour euh, une activité commerciale, mais une activité commerciale peut très bien être dans l'économie sociale et solidaire, dès lors qu'elle est au service d'un projet plus large. La première entrée de l'économie sociale et solidaire, c'est entreprendre pour euh, un projet social ou sociétal, environnemental, de développement durable. Deuxième ingrédient de l'économie sociale et solidaire, c'est puisque le projet prime sur le reste, eh bien, c'est de ne pas le faire dans un champ lucratif ou de façon encadrée. La lucrativité, c'est la façon de rémunérer ou c'est le moyen de rémunérer les capitaux investis. Et, et donc du coup, cette lucrativité est encadrée. Troisième ingrédient crucial ou troisième pilier de l'économie sociale et solidaire, c'est euh, un mode de gouvernance élargi. C'est-à-dire que ça n'est pas, contrairement dans une société euh, capitalistique, euh, un, le, le plus gros actionnaire qui dirige et qui fait euh, ce qu'il entend comme il l'entend. C'est nécessairement un projet partagé où, alors, la base, c'est un homme égale une voix, un, un homme ou une femme, bien entendu, euh, une, une personne égale une voix, euh, et avec l'association de l'ensemble des parties prenantes, du projet, puisque encore une fois, le, ce qui est au cœur de l'activité, c'est le projet, le projet de développement durable, le projet de plus-value sociale, le, le projet. Et ça prend vraiment différentes formes. Il y a même des activités commerciales qui ont une ambition sociale ou sociétale. Mais je pourrais peut-être revenir dessus euh, plus largement. Mais est-ce est que ça veut dire que euh, s'il y a un chef d'entreprise, ça peut pas être de l'économie sociale et solidaire Non, précisément. Et ça, alors là, euh, c'est le développement très récent de l'économie sociale et solidaire, même s'il y avait déjà des entrepreneurs euh, dans le champ de l'ESS depuis très longtemps, et on peut revenir sur l'historique, juste en deux, trois mots, euh, quelques jalons, euh, ça a vraiment démarré, ou ça s'est vraiment formalisé à la fin du 19e, et, et je trouve raccord avec euh, l'exposition oui, carrément. donc euh, fin 19e avec euh, les canuts, notamment à Lyon, euh, la création de, de, de, de sociétés coopératives, euh, deuxième jalon... Mais la... les, les Canus, c'était pas une entreprise privée C'était une coopérative Alors ça a d'abord été euh, très syndical et, et, et après, il euh, y a eu des créations de coopératives. D'accord. Ouais. Les premières scopes, quoi. Exactement, les premières scopes. Ah ouais Et euh, ça semble que le status scop est beaucoup plus récent. Oui. Mais les, oui, les oui. coopératives, alors justement, on va le voir, c'est le troisième jalon, mais il y a un jalon intermédiaire qui est 1901, création des associations, à but non lucratif, précisément, pour reprendre cette notion de lucrativité. Donc, les gens se réunissaient autour d'un projet, mais sans but lucratif. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité commerciale ou, ou marchande. Oui. C'est encore autre chose. Mmh. La non lucrativité ou la lucrativité limitée, encadrée, c'est la façon, où c'est justement le fait de dire, on ne va pas rémunérer les capitaux et toute la richesse produite est au profit et mise en œuvre pour le projet central euh, et donc l'utilité sociale ou, ou environnementale. Mmh. Deuxième jalon, enfin troisième jalon, pardon, euh, c'est euh, 1947, euh, la loi sur les coopératives. Ensuite, il, faut, il y a une longue traversée du désert en termes réglementaires. Les années 60-70, on le sait, ne sont pas très développement durable. Hein. <rire> <rire> et, euh, et on arrive aux années 80-90 avec les créations du status SCOP, du status mmh. SIC donc les sociétés coopératives et participatives, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Pour arriver au dernier euh, je dirais, stade, euh, en tous les cas en termes réglementaires, en termes de, de, de, de réglementation et, et de loi, et la première loi au monde euh, qui a défini l'économie sociale et solidaire et, et qui l'a posée comme telle au sein de l'économie, en 2014. C'est donc cette loi du 31 juillet 2014. Qu'est-ce qui s'est passé en fait qu -ce que, En quoi c'est un jalon important pour ce secteur qu'est l'économie sociale et solidaire alors vraiment, ça a été un moment, euh, c'est vrai, très important pour, pour l'économie sociale et solidaire. Déjà parce que ça l'a défini de façon réglementaire, légale. Mmh. Euh, Jusqu'à présent, c'était un concept. Je dirais même qu'en 81, euh, Mitterrand arrive, euh, la gauche au pouvoir. Ils ont voulu faire un ministère de l'économie sociale et solidaire. Et ils ont été retoqués par le Conseil constitutionnel au titre que, L'économie sociale et solidaire n'existe pas en tant que telle et on ne peut pas faire un ministère de quelque chose qui n'existe pas mmh. réglementairement, légalement. Et, euh, et il a fallu attendre 2014 donc pour donner une existence et un cadre légal à l'économie sociale et solidaire. Et d'ailleurs, euh, ça a même démarré dès le mandat de Hollande avec le ministère euh, Amont, oui, le ministère de l'économie sociale et solidaire. Qui porte son nom, c'est la loi Hamon. Euh, même si elle a été euh, votée et mise en œuvre euh, après son ministère. Mais euh, effectivement, c'est la loi Mont sur l'économie sociale et solidaire. Et, euh, Mais le, ça, le ministère n'existait pas euh, avant euh, l'arrivée de Hollande. Ça a été créé euh, sous, son, sous sa présidence. Quoi. Oui, alors euh, c'était des secrétariats d'État. Voilà. Mais ministre de l'économie sociale et solidaire, comment ça a été euh, sous, sous, sous Hollande Alors, et... cette loi. Oui, cette loi, précisément. Ce qu'elle a permis de faire, c'est de sortir de l'approche purement statutaire et élargir et rappeler la vocation première et la bannière sur laquelle on peut raccrocher, où chaque entrepreneur social et solidaire pouvait se raccrocher légitimement, légalement pour le coup. Et notamment autour de ce que j'ai décrit, à savoir une utilité sociale et sociétale, une gouvernance partagée et une lucrativité limitée ou encadrée. Et, et ça a donné lieu notamment à la création des sociétés commerciales de l'ESS, euh, qui pour le coup sont des sociétés de capitaux, donc très loin de, des associations loi 1901, euh, qui sont de plein champ dans, dans, dans le secteur marchand, dans le secteur concurrentiel, et qui pour autant œuvrent avec une fin, un objet euh, social, sociétal, environnemental, euh, je pourrais illustrer hein, euh, très clairement des, des, ce, ce type de société. On les rencontre. Euh, alors, je vais citer. Je, je peux en citer une Bien sûr, même plusieurs. Ouais, ouais. Ben, citons euh, euh, We Dress Fair, euh, qui est une, une société commerciale qui s'est créée, une start-up d'innovation sociale qui s'est créée et que, et que France Active accompagne. C'est à ce titre-là que, que je les suis euh, et à financer. Et euh, eux œuvrent pour euh, un. Une filière textile, éthique et durable. Et ça part d'un euh, constat qui est qu'aujourd'hui, la plupart des vêtements qui sont vendus dans nos magasins euh, viennent de l'autre bout du monde, dans, produits dans des conditions sociales déplorables. Mmh. Et ils ont fait le jour sur cela, et ont, ont, ont, ont diffusé l'information et sélectionné leurs producteurs en fonction euh, eh bien, des critères sociaux et des critères environnementaux de leurs vêtements. Et donc aujourd'hui, ils vendent des vêtements, mais uniquement lorsqu'ils ont euh, la certitude et qu'ils peuvent afficher et donner à, à, à voir euh, tous les critères et tous les garants d'un développement durable, que ce soit sur un plan environnemental, mais également social. Et ça va plus loin, puisqu'ils ont aussi favorisé euh, la venue ou le développement de filières locales en eh bien, leur donnant accès au marché via cette plateforme commerciale. Et donc, ils œuvrent aussi euh, non seulement à faire savoir ce qui est ou pas euh, durable, mais également à infléchir euh, la filière textile vers plus de local oui. et donc euh, vers moins d'impact environnemental. Et plus de protection sociale aussi, de fait. Ouais, c'est bien. Et d'ailleurs, est-ce qu'en tant qu'économie sociale et solidaire, ils ont aussi des aides pour ça ou euh... Alors précisément, et ça c'est une bonne question. On est là sur des, euh, sur des missions purement commerciales, mais qui œuvrent au service d'un projet et le font sans aucune subvention. Ah oui, d'accord. Euh, ils mettent au contraire la richesse produite au service de ce projet de société et, euh, et même mobilisent euh, grâce à cette richesse produite, et eh bien mobilisent des éléments, de, enfin des, des supports de communication, de sensibilisation, des actions de terrain visant à, à aller bien au-delà de leur action commerciale. Mmh mais c'est cette action commerciale qui est au service d'un projet social, et c'est ça qui caractérise l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, les gens connaissent l'économie sociale et solidaire, ou trop souvent euh, la confondent avec une économie subventionnée. Il se trouve que très souvent, l'économie sociale et solidaire, de, de par son ambition sociale ou sociétale, remplit des fonctions d'intérêt général, et sont à ce titre financées par des collectivités, voire par l'État, au travers de la subvention. Mais ça vient rémunérer... Une mission d'intérêt général. Et c'est là où euh, l'économie sociale et solidaire, au travers de, de, euh, de sa diversité, couvre un champ qui peut être purement marchand à un champ qui peut être purement subventionné. Mais est-ce que cette définition de ce qu'est l'économie sociale et solidaire qui date de la loi Hamon oui. euh, n'exclut pas certains acteurs de cette économie Oui et non. Oui et non. Alors oui, parce que, et c'est l'avantage ou c'est l'intérêt de cette loi, c'est qu'au final, elle décrit très clairement les contours euh, de l'économie sociale et solidaire, alors qu'il y avait beaucoup de querelles de chapelle euh, jusqu'à cette loi. Euh, pour définir les contours, chacun avait sa définition de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, avec cette loi Mont, on, on a une, une définition très précise des contours. Donc, qui dit contour, dit exclusion. Mmh. Mais euh, comme ça a élargi en incluant et en faisant la place à tous ces projets euh, purement commerciaux, mais euh, qui respectent et qui reprennent toutes les valeurs et la forme, euh, c'est-à-dire sur le fond et sur la forme, les valeurs de l'économie sociale et solidaire, eh bien on peut dire que c'est aussi inclusif ou, ou inc voilà, euh, plus inclusif que, exclu enfin, que excluant. Mmh. Je, je pense particulièrement au métier de la culture. On pourrait considérer que c'est de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'ils sont dans euh, ce secteur-là Alors là encore, ça va dépendre, euh, alors un peu du statut, mais aussi euh, eh bien de, de, de, euh, de la façon d'entreprendre. Mmh. Euh, toute la culture n'est pas économie sociale et solidaire. J'ai rien contre Sony, contre EMI, contre euh, toutes ces grandes majors, mais ça, précisément, on n'est pas dans l'économie sociale et solidaire. Et pourtant, on est dans la culture. Mmh. Une forme de culture. Mmh. En revanche, et parce qu'il y a à l'autre bout euh, du panel, il y a euh, ce qui va être purement étatique, euh, public, des établissements publics ne sont pas économie sociale et solidaire. Mmh. Et entre les deux, il y a tout cet éventail de structures plus ou moins subventionnées, mais du champ privé, du domaine privé, associatif, euh, euh, SIC, SCOP, mmh. euh, coopératif, donc... Euh, et qui ont, des, euh, encore une fois, un modèle économique, une mixité du modèle économique entre secteur marchand et secteur non marchand d'intérêt général. Mmh. Et donc ça constitue effectivement le, le, le secteur culturel, pardon, le milieu culturel est précisément une, une grosse branche. À côté du, du médico-social, à côté euh, de l'environnement, du social, euh, le secteur culturel est vraiment une, un, un, un, une branche importante de l'économie sociale et solidaire. Mais aujourd'hui, et ça c'est important, l'économie sociale et solidaire, au-delà de la forme, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à cette loi Hamon, c'est un mode d'entrepreneuriat. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut entreprendre, on peut avoir un, euh, il y a des scopes euh, qui font de la plomberie, ah oui, mais elles le font de façon non lucrative. sociale et solidaire, dans une lucrativité limitée, en en, en plus en en, donnant, en redonnant le pouvoir de décision aux salariés, voilà, c'est un mode de gouvernance qui les, qui les met et une lucrativité encadrée, puisque du coup, ils, ils ne peuvent distribuer plus d'un tiers du, du résultat, du bénéfice. Euh, et ça les met de plein champ dans, dans l'économie sociale et solidaire. L'insertion, euh, on a des, des structures d'insertion qui sont sur le champ, sur le secteur marchand, mais qui pour autant... Euh, font la place à des personnes et sont en contrat avec l'État et donc subventionnés pour cela, euh, pour pour leur permettre d'avoir cette action d'insertion. Donc on est bien sur une mixité du modèle économique. D'accord. Et euh, que représente euh, l'économie sociale et solidaire dans le PIB j'avais fait toute une série d'épisodes qui parlent du PIB, dont un particulier qui s'appelait « Vers le PIB et au-delà », en doublant le film Toy Story, et dans lequel on voyait tout le PIB découpé par secteur. Et il y avait même le tableau des entrées et des sorties. Je ne sais pas si tu connais ça, ou ce qui permet de voir euh, euh, que c'est. Il y a, y a le, le découpage par secteur, mais en fait, on comprend toute l'interaction qui existe entre tous les secteurs qui construisent cette richesse annuelle de, de la France, le PIB de la France. Donc, que représente l'économie sociale et solidaire dans le PIB de la France, en imaginant, bien sûr, que ça va croissant Ça va croissant. C'est un, vraiment une. Un, un mode d'entrepreneuriat, j'allais dire un secteur, c'est pas un secteur, l'économie sociale oui. et solidaire, on est bien d'accord, c'est un mode d'entrepreneuriat. Il est dissous dans plein de secteurs. Euh, il, qui est dissous, le il est pas dissous, mais il est, il est On il le est... trouve dans plusieurs. Exactement, endroits. on le retrouve dans plusieurs mmh. secteurs de l'économie, euh, dans certains plus que dans d'autres, hein, on est bien d'accord. Euh, on, on, va, on va très peu en trouver dans le champ de l'énergie, mais je dis ça parce qu'en en, en référence à des pollueurs entre guillemets enfin qui sont non connus de tous euh, là pour le coup je n'en citerai pas mais mm -hmm. tout le monde les aura reconnus euh, mais pour le coup en, en proposant une alternative là je peux le citer Enercop euh, mm. qui est une SIC société coopérative d'intérêt collectif qui appartient à ses euh, sociétaires mm. et clients mm. je suis sociétaire et client d'Enercop moi <rire> moi aussi, moi aussi. Et donc, euh, qui appartient à ses clients et sociétaires, du coup, euh, et, qui, euh, et qui propose une alternative. Alors, sur le, le champ de l'électricité, mais aujourd'hui, il, il, il y a des activités, il y a des, des projets coopératifs, enfin, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui se posent en alternative euh, dans toutes les branches d'activité. Et, et, et, et c'est pour le coup un appel que je peux faire si, si vous vous retrouvez ou si vous souhaitez pousser, favoriser cette économie sociale et solidaire, privilégier dans vos achats, dans votre consommation, euh, eh bien les structures de l'économie sociale et solidaire euh, dans, voilà, qui offriront des services sensiblement les mêmes mais produits différemment et dans une autre optique. Voilà. Et, et donc je reviens sur -Cop, donc qui est sur le champ de l'énergie. Euh, mais il y a les licornes avec deux os, qui sont les, les futurs, enfin qui sont des startups et, et, et les futurs moteurs de l'économie sociale et solidaire. <rire> je connaissais pas Sur ça. le champ, je connais les licornes dans le, oui, les startups, mais exactement, les licornes ils, avec ont, pris deux deux os. ils ont pris le contrepied, ils ont pris le contrepied. Quoi, licorne Non, licorne aussi, mais avec deux os, avec, <rire> ouais. avec deux os. Et ils se sont réunis, enfin ils se sont constitués euh, euh, plus formellement euh, très récemment, et, et, et qui offrent des alternatives. Dans la mobilité, avec RaiCop, euh, dans les télécoms, avec euh, TéléCop, euh, ah, dans l'énergie, avec Enercop et ainsi de suite. Alors, ça, ce sont des, des, des projets d'envergure nationale, euh, mais il y a, et ça c'est très important, au niveau local, dans chaque territoire, beaucoup d'initiatives d'épiceries sociales, d'épiceries solidaires, d'épiceries euh, locales et, et euh, durables, et ainsi de suite. Euh, beaucoup d'initiatives qui, qui méritent d'être. Euh, euh, privilégier si vous souhaitez euh, porter ce, et pousser ce, ce, cette économie, cette façon de répondre à nos besoins. On en arrive donc à l'action de France Active. Précisément. Qui est euh, à la fois nationale mais euh, hyper locale. Exactement. C'est-à-dire qu'on a. Alors France Active est, est un réseau euh, qui couvre l'ensemble du territoire constituée alors d'une association nationale, mais également euh, ancrée sur les territoires avec euh, 40, 39 exactement, 39 associations locales, associations territoriales, euh, qui euh, du coup déploient euh, avec, enfin, les outils financiers du réseau au service, enfin outils financiers et accompagnement du réseau, au service de cette économie sociale et solidaire, mais aussi au service de l'emploi. Parce que ça c'est moins connu, mais... Euh, France Active est également euh, un financeur de la création d'entreprises pour les demandeurs d'emploi. Directement un demandeur d'emploi, mais du coup qui crée une entreprise Oui, qui crée une entreprise. Alors on pousse, on favorise, quand je dis on pousse, on challenge euh, mmh. leur engagement, parce que France Active c'est le mouvement des entrepreneurs engagés, mmh. et donc on challenge leur engagement, on les interroge, et souvent euh, euh, les créateurs d'entreprises aujourd'hui ne sont pas... Euh, euh, ne sont pas, sont pas en dehors de cette société euh, qui, qui dans laquelle infuse davantage le, euh, ce, ce souci de durabilité de l'économie. Mmh. Et donc aujourd'hui, quand quelqu'un crée une entreprise, il le fait aussi en se posant, et c'est euh, presque son intérêt, en se posant la question du développement et de la durabilité de son activité. Mmh. Que ce soit en termes euh, d'approvisionnement, mais aussi euh, d'intérêt sur son territoire, d'attractivité, pour les futurs salariés, parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de jeunes diplômés, et pas que, enfin, l'ensemble des jeunes se posent ce genre de questions et n'iront travailler demain que pour les structures qui se seront posées cette question de durabilité, que ce soit en termes environnemental ou social mmh. ou de gouvernance. Mmh. Donc je dirais que l'économie sociale et solidaire a, a vraiment le vent en poupe, et on le voit sur les chiffres, aujourd'hui, euh, des, des taux de croissance de... Euh, à deux chiffres, sont pas rares chaque année sur certains secteurs dans l'économie sociale et solitaire. Ah oui. Mais c'est sans doute lié au fait qu'ils ont moins de revenus. <rire> enfin, qu'ils ils reversent moins de revenus... Alors précisément, en, euh, on est... aux on est actionnaires... Effectivement, ou euh... du coup, en capitalisant pour le projet et en investissant sur le projet, ça favorise aussi le développement. Mmh. Alors c'est moins attractif pour les capitaux. Puisque c'est moins rémunérateur pour les capitaux. Mmh. Et c'est aussi pour ça que France Active a été créée il y a quelques années, 30 ans précisément. Mmh. Enfin, Parce que du coup, France plus Active aide à trouver des sous, des fonds. Précisément. France Active est, euh, est gestionnaire et, et a créé des sociétés financières pour pouvoir euh, gérer des fonds de l'épargne solidaire. Euh, à destination ou au profit de ces projets engagés, de ces projets de de l'économie sociale et solidaire, mais aussi au service de l'emploi. Donc que ce soit par des financements, euh, on va dire, euh, des prêts, mmh. euh, mais aussi des garanties bancaires, mmh. mais aussi de l'accompagnement en stratégie financière et, et en levée de fonds, et aussi carrément en investissant euh, au capital de certaines sociétés de l'économie sociale et solidaire. Je citais faire euh, euh, euh, tout ouais. à l'heure, euh, il y en a d'autres... Euh, euh, Enerpop, euh, on est au capital et d'autres encore. Et euh, euh, pour faire ces choix d'investissement, donc ça passe comme je le disais en introduction par des diagnostics. Et ces diagnostics, est-ce que euh, ils euh, sont regardés par d'autres personnes, acteurs de l'économie, euh, sans forcément qu'elles soient sociales et solidaires d'ailleurs Bien sûr. Alors. C'est vrai que notre, notre expertise sur le champ de l'économie sociale et solidaire et sur ces modèles économiques euh, euh, où la mixité des ressources et euh, de l'affectation des richesses est, est vraiment au, au cœur du, du modèle économique et financier, sont des modèles souvent complexes mmh. et, et pas forcément lisibles euh, dès qu'on va avoir du bénévolat dans certaines structures ou dès qu'on va avoir de la subvention euh, dans d'autres ou alors qu'on est au contraire sur du, du 100% privé, où là, on se rapproche euh, de l'économie en ADR euh, euh, classique, mmh. euh, eh bien, euh, on va avoir des banquiers qui vont être un peu frileux, peut-être. Euh, et et c'est là où le regard qu'on va porter, l'analyse qu'on va apporter, et les outils aussi de garantie bancaire, facilitent la venue euh, des banques, et on est là aussi pour ça. Et c'est pour ça qu'on ne se substitue pas au, au monde bancaire, mais où on favorise la venue des, des banques sur les projets, et d'autres investisseurs. On est là pour faciliter les levées de fonds, faciliter les bouclages de tours de table et les plans de financement, en plus que d'y contribuer. Oui, on parlait tout à l'heure de la proportion dans le PIB. Euh, plus il y aura de banques qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire, plus, euh, j'imagine, ça continuera à grandir. Alors aujourd'hui, il est clair que les banques n'ignorent plus euh, 12% du PIB, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais aujourd'hui, le c'est 12% du PIB, le SS, c'est 15% de l'emploi privé. Euh, plus aucune banque n'ignore l'économie sociale et solidaire comme ouais. secteur. Certains de façon plus historique, d'autres de façon plus récente et intéressée, dirons-nous. En tous les cas, la, la prise de conscience est plus récente pour certaines que pour d'autres. Euh, mais il faut voir, et je, je reprends cette question sur le PIB. Il faut voir que l'impact de l'économie sociale et solidaire va bien au-delà de, de sa monétarisation qui se voit et qui se traduit en termes de PIB, en termes de, de salaire, mmh. euh, de chiffre d'affaires. Euh, il y a beaucoup d'externalités positives qui ne sont pas monétarisées. Mmh. Et c'est au cœur même, euh, je dirais, de la, euh, de, la de la démarche, de la, démarche, de la, mmh. la philosophie, c'est de rechercher des externalités positives... Mmh. Là où, euh, on va dire l'économie, l'autre économie, essaie de limiter son, ses externalités négatives. Mmh. Oui, je comprends. Dans, dans, dans le champ de la RSE. <rire> Être acteur du bien plutôt que pas acteur du mal, enfin ou moins acteur du mal. Ouais, Et du vois. coup, c'est ce qu'on appelle la recherche d'impact. Mmh. Euh, là où, eh bien, dans, euh, trop souvent, on, on voit, alors on, tout le monde a bien entendu parler, entendu parler du, du greenwashing. Mmh. Euh, le greenwashing, c'est au, au mieux de la communication. Enfin, c'est au pire de la communication et au mieux, une recherche à limiter son impact négatif. Mmh. Mais la recherche d'impact positif est vraiment, là, pour le coup, le fait d'entrepreneurs qui entreprennent pour un sujet euh, d'utilité sociale, environnementale. Mmh. Alors, aux limites de l'économie sociale et solidaire, tout à l'heure, pour revenir sur cette question de, de l'exclusion, est-ce euh, que la loi est plutôt inclusive ou exclusive mmh. Euh, on trouve des entreprises à mission. voilà. Ah oui. Donc les entreprises à mission ne sont pas dans le champ formellement, dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Mais elles font un chemin, une transition. Une, euh, elles sont en transition et, et, et certaines euh, de façon très honnête. Mmh. Et, euh, mais comme elles ne se sont pas construites autour de cet objet-là... C'est difficile de... Il y a un, un, un... Surtout, mmh. plus elle est grosse, plus le paquebot est long à faire mmh. tourner. Hein. Mmh. Euh... Oui, on pourrait comparer ça... Euh... Aux agriculteurs conventionnels qui essayent d'aller vers le bio, euh, c'est oui, ça demande coup, oui. un pas de géant en fait euh, et des investissements. Euh, oui et, et pas aussi. toujours et pas ah, toujours. Oui. C'est-à-dire que la, la, on, de, de loin on, on pense voir une montagne et quand on s'approche on a une colline. Hum. Voilà. Euh, et, et au final, euh, au final, le, le, la, la transition euh, vers le bio pour l'agriculture. Euh, alors je ne suis pas agriculteur, hein, soyons clairs, <rire> je ne suis pas un technicien agricole non plus, mais euh, pour avoir discuté avec des gens qui avaient fait le chemin, ils m'ont dit finalement, euh, euh, j'ai trouvé la transition beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile que, que je ne l'imaginais. Donc on a des représentations mentales contre lesquelles il faut, il faut lutter et, et, et c'est aussi en cela que la sensibilisation, euh, et je vous remercie de nous donner l'occasion ouais. de le faire, que la sensibilisation peut, peut être importante. Mm. Et, et de la même façon, quand on, si on regarde, parce qu'il faut être honnête, euh, la plupart des entreprises ne sont pas... Alors, euh, on a tous ce repoussoir, pardon, ce n'est pas un repoussoir, mais c'est un repoussoir économique et financier dans le champ de l'économie sociale et solidaire. C'est euh, Les dividendes distribués par le CAC 40, c'est cette économie financiarisée. Mm. Euh, on trouve des acteurs du CAC 40 qui... Euh, qui ont la volonté de s'améliorer, enfin de s'améliorer, d'aller dans le sens de, de plus durable. Et d'ailleurs, avec quelques remous hein, chez Danone, Entreprise à mission, mmh. mais on, on a vu que ça s'était pas fait... Euh... – Bah, Il s'est fait virer à cause de ça. Hein. – Je ne <rire> l'ai pas dit. <rire> mais oui, voilà, effectivement, euh, des remous à cause de cela, euh, parce qu'à un moment donné, peut-être que tous les investisseurs, tous les actionnaires euh, n'embrassent pas cette stratégie-là, mmh. ou insuffisamment. Euh, mais donc des entreprises à mission au sein même du CAC 40... Mais, encore une fois, euh, beaucoup d'entreprises euh, n'ont pas un statut de l'économie sociale et solidaire, mais œuvrent dans une équité sociale avec une recherche de, euh, de limitation de son impact, euh, voire avec une recherche d'impact sur son territoire. Et ça, c'est une des composantes de l'économie sociale et solidaire, c'est d'être ancré sur son territoire, au service de son territoire. C'est de sortir d'une économie... Euh, prédatrice euh, socialement, environnementalement, euh, pour devenir une, une, une économie à impact positif sur son territoire, sur l'environnement, sur le social. Mmh. Sur les liens entre les gens, euh, et pas, parfois pas forcément sur l'emploi d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, hein, c'est ça Oui, alors euh, c'est vrai. Euh, Aujourd'hui, il y a, dans l'économie sociale et solidaire, alors, Principalement dans, auprès des associations, qui, qui sont le gros des troupes en, en termes de nombre. Il hein. mmh. euh, y a 1,5 million euh, d'associations actives. Il euh, y en a 150 000 qui sont employeuses. Voilà, mmh. donc euh, un dixième. Mais du coup, il y a 20 millions de bénévoles. Ah ouais. 20 millions de bénévoles à l'échelle nationale, on voit tout de suite... Euh, bah, C'est un tiers des de Français. Un tiers des Français. De sont, toute la population, de toute la Français, population française C'est pas exactement. juste les actifs, quoi. Vraiment... Alors, il y en a qui sont multi hein. <rire> Oui. Il <rire> y en a qui ça. sont ouais. Mais, euh, mais aujourd'hui, donc, euh, euh, outre l'impact euh, qui va être bien au-delà du modèle économique, euh, non monétarisé... Eh bien, il y a cet impact euh, sur l'implication des gens, sur toute cette économie produite hors euh, champ monétaire mmh. et, euh, et qui, a, qui a des retombées sur, sur le fonctionnement. Si on prend, euh, euh, alors là, en l'occurrence, c'est une entreprise professionnalisée, mais si on prend la 10, qui traduit aujourd'hui euh, en LSF, euh, eh c'est une structure de l'économie sociale et solidaire et qui est inclusive. Et il y a des bénévoles au sein, au sein de l'ADIS, euh, comme dans toute association, puisque les dirigeants sont bénévoles dans toute association. Ils mmh. sont des gens qui donnent de leur temps pour, euh, pour conduire ces, le, projet, le projet associatif mmh. et qui peuvent s'appuyer sur des professionnels, euh, comme vraisemblablement les gens qui sont là. Tout à fait. Merci d'ailleurs à l'association euh, LADIS de faire cette traduction simultanée qui, malheureusement, ne sera pas dans la vidéo ou que, de temps en temps, on vous aperçoit. Mais grâce à vous, un public nombreux peut suivre en direct cette conférence. <rire> Merci. Euh, j'ai une autre question. Je me demandais en quoi c'était si difficile pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire de trouver un financement. Tout à l'heure, j'ai cité euh, cette lucrativité limitée. Mmh. Et typiquement, quand on est euh, alors, il y a deux choses. Hein. La lucrativité limitée va et parce qu'on est so souvent sur des euh, sur des sociétés aussi de qui ne sont pas des sociétés de capitaux ou des entreprises de capitaux. Euh, en l'occurrence, les associations n'ont pas de euh, pas de capitaux propres, mais des fonds associatifs. Euh, et, et donc, en fait, ne sont pas redevables et ne peuvent pas aller se, se, se fournir en capitaux. Alors nous et tout le monde peut faire un apport associatif. Euh, donc Constitué, mais là, ça, on est proche du don parce mmh. qu'on ne retrouvera pas ces oui. capitaux sauf à faire un apport associatif avec droit de reprise. Bon, c'est un peu technique, mais mmh. euh, euh, donc il n'y a pas d'actionnaire, donc il n'y a pas de capital social à l'origine du projet, et donc du coup, il n'y en a pas à rémunérer dans les associations. Mais d'une manière générale, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, les capitaux investis, que ce soit dans les coopératives euh, ou autres, sont à rémunérer, ou même dans les sociétés commerciales de l'ESS. Euh, sont à rémunération limitée, plafonnée. Donc, à partir de là, on n'attire tire pas les mêmes capitaux et ouais. pas de la même façon. Quand oui, c'est oui. moins rémunérateur, voilà, il faut des capitaux de soutien, mais ouais. pas que, parce qu'on peut quand même rémunérer et il peut y avoir une plus-value à terme, mais au moment où, où, où l'on sort. Euh, L'autre élément qui limite euh, ou qui, est, qui handicap un peu euh, les structures de l'ESS dans la recherche de capitaux ou dans leur financement, elle est dans, comme je l'ai dit tout à l'heure, une euh, mixité et une difficulté à saisir leur modèle économique. Mmh. Souvent. Ouais. Euh, il y a aussi, puis il faut, il, faut, il faut bien le dire, des gens qui entreprennent et qui sont souvent en alternative au monde capitaliste, enfin mmh. à une économie trop financiarisée, pardon, euh, du coup, ils refusent même le contact. Et eux-mêmes ne avec... vont pas au contact ouais. des grands capitaux. Mmh. Voilà. Euh, mais ce mariage, euh, cette mixité entre euh, économie euh, classique et, euh, et utilité sociale se fait de plus en plus, euh, s'opère de plus en plus aisément, notamment depuis, encore une fois, cette loi Hamon, cette loi de 2014, mmh. qui a facilité euh, l'arrivée d'entrepreneurs. Euh, alors, c'est un, une lame de fond aussi, hein. Euh, c'est assez générationnel. Hein? Euh, mais avec la, la montée de la prise de conscience et l'arrivée de nouvelles générations d'entrepreneurs, on voit des entrepreneurs qui sont là pour euh, un projet d'utilité sociale, environnementale, ou, ou dont c'est le, le pilier euh, de l'engagement. Des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui sont des, des professionnels de, de haut niveau. Euh, Excusez-moi, je reviens sur cet exemple, alors comme ça on connaîtra tout de, de WinRest Fair, mais euh, euh, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas de cette publicité, mais ce sont des, des porteurs de projets qui avant étaient dans la finance, la comptabilité ou la recherche médicale. Ah oui. Euh, donc, euh, ah oui, c'est une transition. Hein. C'est une transition professionnelle pour eux aussi. Mmh. Mais euh, encore une fois, je, je prends leur, euh, leur cas, mais euh, je pourrais en prendre d'autres. Hein, des gens qui étaient dans la logistique et qui s'investissent aujourd'hui euh, euh, dans la communication éthique sur les marques, mmh. euh, et ainsi de suite. C'est une façon de trouver du sens en fait à son activité professionnelle en fait. Oui, de ou bénévole, mais euh... oui. Ouais. Et, et et aussi d'infléchir sur le monde, c'est-à-dire mmh. qu'on trouve du sens. Alors n'importe qui pourrait euh, rentrer dans une mettre son talent au service d'une structure de l'économie sociale et solidaire et trouver euh, du sens, ou, ou, ou en trouver aussi euh, et faire à son échelle dans une structure de l'économie, on va dire classique, euh, mmh. ou même des pouvoirs publics, hein, euh, mmh. <rire> euh, pourrait pourrait mettre en œuvre ses valeurs à son échelle. Là, l'avantage ou l'intérêt de ces structures de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'elles œuvrent au quotidien et de façon, je dirais, active euh, sur euh, l'inflexion, les inflexions, euh, voire les révolutions euh, coperniciennes qu'il va falloir mener si on veut une économie durable mmh. environnementalement et socialement. J'allais d'ailleurs venir à la question, en quoi est-ce que l'économie sociale et solidaire, c'est l'avenir Mais finalement, ben voilà, <rire> tu <'est>... y arrives. <rire> c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on le voit bien, Enfin, c'est même l'actualité, euh, des, euh, des pénuries en termes de matières premières, euh, une mondialisation qui, euh, qui, a, qui a clairement marqué ses limites. Enfin, même au plus haut niveau du, du patronat, euh, la question de la mondialisation et, et des flux tendus euh, a été révisée. Mmh. Euh, et et aujourd'hui, on revient à une économie de proximité, ce qui ne veut pas dire économie sociale et solidaire. il faut, faut pas confondre. Mmh. Donc il y a euh, ce, ce volet proximité, cet impact limité sur l'environnement, voire cette protection, ou en tous les cas, cette préservation, plus que mmh. protection de l'environnement, préserver ce que l'on a, préserver les ressources, euh, limiter son, son impact négatif et, et au-delà, euh, mais aussi... Pour être attractif auprès des nouvelles générations, auprès des gens pour qui eh bien, le sens euh, ne se limite plus à la sphère privée, mais rentre dans la sphère professionnelle, eh euh, nécessité d'entreprendre de, euh, dans ce mode d'entrepreneuriat, encore une fois, plus respectueux de l'environnement, du lien social et des hommes et des femmes. Eh bien, merci Thierry Noël. J'ai l'impression qu'on a fait euh, un très large tour de la question. Euh, ou est-ce que j'oublie quelque chose dont, que tu non, veux alors, aborder Par euh... rapport à ce que je viens de dire, je mmh. voulais non pas le, le limiter, mais euh, euh, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des gens euh, dans, hors ESS qui, faisaient, euh, euh, qui, faisaient, euh, qui avaient pris largement la mesure mmh. et qui n'ont pas attendu l'économie sociale et solidaire pour faire euh, une économie durable. Ouais. Euh, ou locale. Euh... Ou locale, et mmh. ou locale. Euh, le local est souvent lié au durable, hein, oui, voilà. oui, oui. mais ce n'est pas suffisant. Il faut <rire> aller souvent au-delà. Euh, il y a, et on le sait, euh, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, euh, une recherche d'impact, mais euh, ça ne veut pas dire que pour autant, toutes les organisations de l'ESS sont exemplaires à tout point de vue. Et là aussi, euh, nous avons chez nous aussi euh, une expérimentation, enfin une expérimentation, en tous les cas une, une attention à avoir au quotidien sur nos modes d'entrepreneuriat, mmh. même si on le fait au service d'un projet, pour le coup, euh, euh, qui lui est toujours euh, social et solidaire. Mmh. Euh, en tout cas, euh, vous, spectateur, qui est encore là devant cette vidéo, <rire> après ce long entretien, euh, je vous invite, dans même votre activité euh, économique, c'est-à-dire ce que vous achetez, euh, euh, ce que vous consommez, votre façon de voyager ou de partir en vacances, à vous euh, renseigner sur l'économie sociale et solidaire, car en, en, en allant vers ces produits-là, euh, vous construisez un monde euh, qui fait attention à l'avenir. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. <rire> et du coup, qui fait attention à, à notre avenir. Ouais. Alors. Euh, exactement. C'est-à-dire <rire> que l'avenir de la planète, je pense que dans quelques milliards d'années, euh, enfin quelques millions d'années, elle sera encore là euh... Euh, mais dans quel niveau de confort pour ses habitants Voilà. Ah ben, c'est sûr qu'avec le réchauffement climatique, euh, il nous reste quelques dizaines d'années euh, tranquilles, on va dire. Mmh. Mais ça va chauffer, chauffer de plus en plus en fait. Et, euh, et, et, et c'est vraiment important de souligner que là, on parle environnement, mmh. euh, mais l'environnement sans le social, ne, euh, voilà, n'a pas la même, euh, mmh. n'a pas la même euh, résonance. Carrément. Merci encore Thierry euh, pour Merci. cette interview. Merci aussi à Émilie Dreyfus qui m'a invité euh, ici à la bibliothèque. Mais au sein de cette bibliothèque, je tiens à remercier aussi Martha Yanidis euh, et Mélanie Vilzius. Euh, ainsi que les techniciens de la bibliothèque euh, Bernard et Florent, euh, merci beaucoup à l'association Hadis euh, qui a fait cette euh, traduction simultanée. Il euh, y avait Anne-Edmé Meillan et Yélène Dumas et je vous remercie tous les deux. Et puis enfin, un grand merci à Thomas Bozato, qui est derrière la caméra. et Parce que pour moi, là, aujourd'hui, c'était difficile d'être devant et derrière, de tout installer. Là, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Merci beaucoup, Thomas. Et euh, donc, c'est l'heure du rendez-vous tout, tout sur l'expo POP. Donc, cette exposition retrace la naissance de la popularisation de la littérature à la fin du XIXe siècle, mais c'est à la fois de la littérature romanesque, mais aussi la littérature scientifique. Et ce qui est très intéressant d'y voir apparaître, c'est notamment les premières publicités dans certaines revues, Publicités qui prendront de plus en plus de place au fil des siècles. Maintenant, on les voit partout, mais elles sont vraiment nées là, dans les premières choses qu'on imprimait de façon un peu grande, grâce aux premières machines qui devenaient automatiques. Et puis, on y voit aussi apparaître les premiers relais H. Vous savez, dans les gares, en fait, c'est le H de Hachette, qui était une des premières grandes maisons d'édition et qui y trouvait les moyens de proposer à la vente les produits qui ils produisaient. Il y a plein d'autres choses hyper intéressantes à voir, mais le mieux, c'est d'aller voir cette exposition si vous passez par Chambéry. Et c'est euh, jusqu'à la fin... Est-ce qu'il y a la date exacte Ah non, c'est pas du tout jusqu'à fin janvier, je suis en train de relire. C'est jusqu'au 15 janvier, donc dépêchez-vous <rire> Voilà, merci beaucoup. Euh, comme d'habitude, continuez à regarder partout et euh, à bientôt. Salut et merci à tous.